Toutes ces choses Toutes ces choses Qu'on pourrait ne pas faire Toutes ces choses qu'on pourrait ne pas faire Et bien s'emporter Et a fait la fête jusqu'à 5 heures Jusqu'à 5 heures Elle casse des coeurs Alcool coco Nico, tine. Tine, tine. Elle dormira 4 heures avant d'aller T'as fait toute la journée Tu sais pas à quel point t'as besoin de repos Tu sais pas tu vas te reposer. Elle me dit. C'est ainsi qu'elle a là, se déchaîner sur la déclencheur, quand son corps demande repos. Pas grave pour tenir. Elle inspire la coco. Elle inspire la coco. J'inspire pleinement. J'expire longtemps, je respire conscient, je respire conscient, société de stimulation, Et toujours dans l'action, pas assez de chill dans nos vies, pas assez de vide dans nos vies, L'oxygène ne pas l'oxygène. Je suis ivre de vivre. Je suis ivre de vivre. Voilà. Je suis ivre de vivre. À la, Mes à Je la création. Mes seules pensées suffisent dans la à m'amuser. Mes seules pensées suffisent. Je m'épouse à la création. À m'amuser. Parmi les amusés J'éguise mon âme Parmi les, amusés. Parmi les amusés Mes seules pensées suffisent À m'amuser Je me suffis À m'amuser J'aimerais une fille Pour m'amuser se caresser, se relaxer. Rien de relax. Ma réponse non.